Je vais vous donner un exemple frappant que j'ai connu il y a quelques années d'un jeune enfant d'origine africaine euh, qui avait 4 ans, c'était une classe de 4 ans, et qui avait la, la psychomotricité d'un enfant de… c'est difficile à dire parce qu'il euh, y a des étapes différentes selon les enfants, mais on va dire d'un enfant de 18 mois, 2 ans, et il avait 4 ans. Et donc, la, la maîtresse, sa maîtresse qui ne m'avait pas prévenue euh, en fin de première séance, je lui ai dit, il faut absolument que je discute avec vous. Et donc, je lui ai demandé ce qui se passait. Moi, je pensais à un problème vraiment euh, physiologique. Et elle me dit, non, non, non, c'est une famille excessivement nombreuse qui vit dans une pièce. Et l'enfant ne quitte pas euh, le lit parce qu'il n'a pas d'espace, ils ne peuvent pas s'en occuper, et en fait. C'était un enfant de 6 ans qui s'occupait de lui et il ne pouvait pas le sortir du lit et le rentrer dans le lit. Donc, l'enfant passait le plus clair de son temps dans son lit. Donc, il n'a pas pu expérimenter sa psychomotricité. Il n'a pas été sollicité. Donc, il avait la psychomotricité d'un enfant de 18 mois. Et encore, il y a des enfants de 18 mois qui expérimentent des choses parce qu'on les sort du lit. Vous savez que la, la meilleure façon de de laisser un, un enfant euh, découvrir tout ça, c'est de le mettre au sol, de le mettre par terre. Dès qu'il euh, qu a suffisamment de tonicité pour, pour se repousser un petit peu à plat ventre, il faut le mettre au sol. Et là, il va expérimenter tout un tas de choses. Et ben, ce pauvre petit qui était resté enfermé dans, dans un lit et qui n'était scolarisé que depuis cette année, euh, ben voilà. et je vous assure que c'était... Euh, Enfin, moi, moi j'ai été euh, je ne sa savais même pas comment faire parce qu'il aurait fallu que je l'aie en séance euh, en séance individuelle quoi il aurait fallu que je puisse le prendre seul dans un groupe c'était extrêmement compliqué donc, il a fallu que je sollicite les autres, que les autres le sollicitent. Et, et j'ai appris à ses camarades de classe, je leur ai dit qu'il fallait le solliciter tout le temps, tout le temps lui demander de jouer. Et il me répondait « Oui, mais il ne vient pas, il ne veut pas. » Et je leur ai dit « Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et il n'y a que vous qui puissiez l'aider. » Et donc, euh, voilà. Après, les choses se sont un tout petit peu dégrossies, mais… Voilà, tout ça pour vous expliquer que nous, on a un rôle, on peut avoir un rôle très, très important. Hein, très, très important. Et le travail d'asymétrique, il est extraordinaire. Et on peut le commencer dès l'âge de 3 ans. Alors, bien sûr, hein, à 3 ans, on ne va pas leur proposer des choses comme ça. Mais euh, sous forme d'histoire, enfin, moi je sais que j'ai pas mal d'histoires qui vont déjà aider à dissocier euh, les deux mains. Et les enfants à 3 ans aiment bien les histoires de mains on verra aussi pourquoi, etc. Mais voilà, on peut travailler euh, cette dissociation. la L'asymétrie, c'est une dissociation des deux côtés du corps. Hein? Et comme l'enfant est en, en global jusqu'à 4 ans et demi, il ne peut pas affiner ou identifier autre chose que ce global, et eh ben c'est le travail d'asymétrique l'aide beaucoup à, à dégrossir tout ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est... C'est très particulier encore à la méthode, hein, ça a été fait de façon, dans un objectif euh, psychomoteur pur. Donc ce module 2, il est complexe, il a beaucoup de choses. Et si on n'a pas le temps de travailler ces trois choses, d'avoir un, un gros zoom, un gros focus sur le placement, d'avoir un petit travail d'équilibre, ça affine aussi le système nerveux, et euh, ce temps de coordination d'asymétrique, eh ben, on, on se le note dans un coin de la tête et, et on se dit qu'il faudra que ce soit fait le cours suivant parce que c'est important.